Salut Smella, comment vas-tu J'accorde et je vous une importance particulière, une estime et une considération singulière quant au fait de ne pas perdre de vue qui nous sommes réellement. Et j'espère que tu continues toujours de chercher qui tu es. Parce que je suis d'avis de penser qu'il qu est impossible de savoir vraiment qui nous sommes. Qu'il est impossible de se connaître entièrement. J'espère que t'es pères Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus inouï que de pouvoir voir, ressentir et sentir, que de pouvoir toucher, embrasser le visage de son enfant. Je ne peux aspirer ni même rêver plus. C'est mon bonheur ultime. Et je sais que malgré euh, le pas qui nous semble euh, immense, qui nous sépare, je sais que c'est cela aussi ton bonheur ultime. Tu es né, enfanté par une personne extraordinaire. Ton modèle, ta force, ton courage, ta volonté, ton héroïne, ta vie. Bien sûr que je parle de notre mère. J'espère que tu profites d'elle. Si elle n'est pas encore partie. Parmi les choses dont je ne pourrai te pardonner, c'est cela dont je te haïrai. Je t'accablerai. Tu me répugneras. si tu oublies son regard et si tu n'as pas assez profité d'elle tant qu'il en était encore temps. Je lui suis éternellement reconnaissant de ce qu'elle nous a transmise. Cette sensibilité virile. C'est ça la vraie virilité. La virilité, ce n'est pas. Elle ne se mesure pas à la force physique, brute, animale. Elle se mesure à l'esprit et au cœur. Aux convictions, aux valeurs, aux principes, à l'éthique. J'aimerais finir ce message par te demander si tu as renoué avec ton père. Il n'était pas là. Mais au fond, je sais que tu l'aimes. Rien ne sert d'être en colère. Parce que je sais que tu ne peux haïr, non. Tu es beaucoup trop humain pour haïr. Alors vas-y. Renou avec lui. Je vais te laisser le chemin. Je vais te préparer le terrain. Pour que vous puissiez enfin vous retrouver pleinement. D'accord J'espère aussi une dernière chose. Que tu ne cours pas après l'argent. Ces vice. Ignoble. <rire> si tu en as, encore une fois, tant mieux. J'espère que tu n'oublieras pas d'aider ceux qui sont dans le besoin, dans la rue. Continue d'avoir des convictions, de t'engager, d'être digne, de ne jamais oublier d'où tu viens, ce que tu es, qui tu es. De ne jamais oublier d'adresser de considération, de regard aux autres. De toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Tu toi qu'il y a toujours des personnes. Toujours quelqu'un. Qui est dans une pire condition de vie que toi. Alors tu, tu n'as pas le droit. De te lamenter sur ton sort. C'est indigne. Relève-toi. Et bats-toi. Et n'aie jamais peur. d'ambitionner Oh. Oh. Car. Tu es libre.